tout le monde, c'est on se retrouve aujourd'hui pour euh, une annonce concernant les Sims 4, c'est-à-dire la sortie du pack Voyage sur Batou euh, qui fait énormément polémique, comme d'habitude je dirais, euh, qui sort le 8 septembre prochain et qui sera donc euh, sur l'univers de Star Wars et ce sera un pack donc on n'a pas plus d'infos au niveau du prix ou quoi que ce soit. Donc euh, je ne m'avancerai pas là-dessus. Donc ce qu'on va faire, on va regarder le trailer ensemble. Bon, je pense qu'il y en a d'autres. Euh, je regarde un petit peu chez mes amis américains ce qui se passait. Euh, ce n'est pas très très bien accueilli. Voilà, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire de, de, de ce pack. Voilà, ils ne voient pas comment l'incorporer dans leur gameplay, etc. Et euh, mais je pense que ceux qui, par contre, euh, jouent avec les aliens vont être ravis. Et je pense à, à ma petite tournesol Sims, parce que c'est vrai que les aliens, peu de gens jouent avec, alors qu'ils sont très intéressants à jouer. Il euh, y a la planète exam et bien maintenant, il y a Star Wars avec de nouveaux aliens, des androïdes, des robots, des machines, des trucs. On va regarder la bande-annonce ensemble, et après on ira sur le site officiel où on verra ce que le pack nous apporte, enfin ce qui a été donné sur le site officiel comme renseignement et vous me direz après ce que vous en pensez et si vous, est-ce que ça vous intéresse Alors là j'ai mis, euh, je vais vous mettre la bande annonce euh, comme vous le voyez en haut PS4 mais il sort euh, sur, euh, sur PC, sur euh, PS4, enfin tout, euh, toutes les plateformes normales euh, au niveau du, du 8 septembre prochain donc on va regarder la bande annonce, je vous laisse la regarder et puis on, on se retrouve après. Peggy -douze. <rire> Okay. Donc on a vu la bande-annonce. Euh, bon, donc on a bien l'affirmation que ce sera un pack sur Star Wars. Euh, on a pu voir donc de nouveaux aliens. Est-ce qu'on pourra, euh, je veux dire, les faire intégrer la famille, etc. Tout ça, on n'en sait rien pour le moment. On va aller sur le site officiel. En tout cas, euh, va y avoir une compétence qui va faire monter euh, le fitness. C'est la compétence laser, c'est le combat au laser, on va avoir des robots qu'on va pouvoir se rajouter euh, du monde de Star Wars, euh, ça va ressembler un petit peu, euh, d'après ce que j'ai pu lire, on va avoir une enquête à mener, on va avoir deux solutions, alors est-ce que c'est une nouvelle carrière qui aura, je ne sais pas, en tout cas c'est une nouvelle map, euh, en tout cas comme vous allez voir sur le site officiel, il y a deux branches qu'on va vous Pouvoir prendre je vais y arriver bon moi je suis pas une grande fanade des star wars au niveau du cinéma euh, c'est sympathique mais sans plus moi vous le savez je fais que des challenges donc euh, voilà après avoir les challenges qui vont être créés avec euh, avec ce pack euh, il peut y avoir des choses intéressantes mais surtout ce que je trouve sympa c'est qu'au moins ils ont fait référence à euh, bah, aux aliens euh, via peut-être cette franchise euh, et cette collaboration avec Star Wars, hein, euh, qui est évidemment euh, pas anodine financièrement, évidemment, une collaboration Sims 4 Star Wars, il y a de l'argent derrière, euh, comme ils avaient fait avec Mochino euh, qui par contre était une marque euh, de vêtements italiennes de luxe. Qui, euh, qui était un kit, si je dis pas de bêtises, enfin bon, qui n'était pas un pack avec une nouvelle ville, et qui n'avait pas fait de sensation, d'autant plus que les tenues n'étaient pas terribles, et qu'en plus, ben, tout simplement, euh, ben, euh, voilà quoi, c'était juste euh, pour euh, mettre en avant une marque italienne, euh, et si vous allez sur leur site Moschino, j'avais fait une vidéo je crois là-dessus il y a un petit moment, on a, ou en live, on en avait parlé ensemble, euh, si vous allez sur le site, euh, un t-shirt, c'est 200 euros, quoi, euh, sans compter certaines verses qui sont absolument horribles sur leur site, qui vendent euh, l'équivalent de 600 euros, euh, voilà, le t-shirt, ça pique, quoi. Donc, on n'avait pas trop compris à l'époque, euh, ce, ce ce kit, ce pack, ce machin de, de, de San mouchino là, euh, qui franchement n'apporte rien, mis à part quelques tenues supplémentaires. Là, par contre, on rentre dans du gameplay. Alors, on va y avoir du gameplay, on va voir ça tout de suite sur, euh, sur le pack direct. On va le lire ensemble. Et vous, vous n'hésiterez pas à me dire en commentaire si vous, ça va vous intéresser. Si euh, ça, vous apporte quelque chose votre, ça va vous apporter quelque chose dans votre gameplay. Euh, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Enfin, voilà quoi. Euh, faire le point. Moi je trouve surprenant parce que là je ne sais pas trop, même moi, bon comme je vous dis les challenges, on peut faire des challenges avec des trucs Star Wars, ça peut être sympa. Mais d'après ce qu'on a vu dans le tra trailer, ça me fait un petit peu penser à StrangerVille, l'énigme de StrangerVille, euh, résoudre l'énigme. Et puis une fois qu'on avait résolu l'énigme, bah, c'est terminé quoi, on y revenait puis on recommençait, mais on savait ce qu'il fallait faire. Euh, mais là par contre il y a des petits trucs en plus qui sont à peu près sympas. Donc sur le site officiel, euh, préparez-vous préparez pour le pack de jeux Sims 4 Star Wars Voyage sur Batu. Bientôt dans une galaxie, galaxie très proche de la nôtre, vos Sims arriveront sur Batu. Alors est-ce que ça va être une ville ou est-ce que ça va être fichu comme Sixam Je ne sais pas du tout. Alors, on n'a aucun renseignement. Je pense que ça va être une nouvelle carte, hein, mais euh, je ne sais pas. Donc, dans une galaxie lointaine, très lointaine au cœur de la bordure extérieure, le monde de Batuu tourne sous ses trois soleils, accueillant à la fois la courageuse Résistance et l'infâme Premier Ordre, ainsi que des Vauriens sans scrupules tirant parti du chaos. L'issue de ce conflit ce ne dépend que de vos Sims dans le pack de jeux Star Wars, disponible le 8 septembre. Donc, vous pourrez explorer les confins de la galaxie dès que vos Sims arriveront sur Batu. Alors, est-ce qu'on arrive dans une ville Est-ce qu'on va arriver sur une planète un petit peu à la Sixam pour les extraterrestres Je ne sais pas. Là, dans le dans le trailer, en tout cas, il n'y a, y a rien qui le montre. On voit une nouvelle ville enfin qui change énormément de ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Mais il n'y a rien qui a fuité au niveau de savoir si ça va être positionné comme la planète Sixam ou si ça va être une nouvelle map voir, à découvrir pour l'instant, on n'en sait pas plus. Donc, dès que vos sims arriveront sur Batu, ils seront plongés dans l'univers visu visuel, sonore et olfactif de Star Wars. De majestueux arbres pétrifiés surplombent les colonies et des vaisseaux aux moteurs grinçants volent au-dessus de vos sims. L'avant-poste de la flèche noire déborde d'activités avec les extraterrestres locaux et les droïdes débordés qui vaquent à leur occupation. Les vendeurs servent des wraps et du Free End Andorian tip à des niks Dit, des nictos et des rodiennes affamées. Donc il y aura des nouvelles boissons donc le Rontovraps, du Fried Andorian et du type Yip. Voilà et au niveau des apparemment des personnages nouveaux qu'on aura style extraterrestre ou personnage de Star Wars, euh, il y aura les nictos les nictos et les rodiens affamés. Il y aura aussi euh, des abbés... Ah, Excusez-moi, mais ils ne sont pas allés chercher des mots simples, honnêtement. Il fallait les trouver, les noms. Hein. Des abbés Nendos, des Mirialan My... My... et des Twi'lek. Curieux parcours. les objets de la boutique d'antiquité de Doc Ondar. Vos sims reconnaîtront peut-être un certain vaisseau célèbre, le Faucon Millenium, on l'a vu, hein, le célèbre vaisseau qu'on trouve dans la... dans la série des Star Wars, où tenteront de ne pas être repérés par les patrouilles de Stormtroopers, mais une fois qu'ils sont arrivés, ils ne voudront plus jamais repartir. Donc, il y aura des nouvelles boissons, et apparemment, il faudra qu'on essaye de ne pas se faire repérer par les patrouilles. Donc, euh, à voir. Faites-vous une réputation, la tension entre les factions sur Batou est évidente, les Stormtroopers patrouille dans les rues à la recherche de preuves de la présence de la résistance qui se cache. Et des rebelles élaborent des plans secrets dans leurs bunkers mystérieux. Même les trafiquants font des affaires lucratives en restant neutres pour tirer parfois pour tirer parti à la fois de la résistance et du premier ordre. Alors quel groupe votre signe va-t-il rejoindre Est-ce que ça va être nouvelle carrière, un nouveau trait, je ne sais pas. En tout cas, on aura la possibilité soit de rester neutre, Soit de rejoindre la résistance, soit de rejoindre les rebelles, soit de rejoindre les trafiquants, tout ça sous le nez de que je vous le bêtises, des Stormtroopers, voilà, qui patrouillent dans les rues à la recherche des preuves de la résistance. Donc on aura le choix entre rejoindre les rebelles, rester neutre ou rejoindre les trafiquants. Voilà. Et à quel groupe votre Steam va-t-il rejoindre Donc est-ce qu'ils vont mettre une. Est-ce qu'il y aura une nouvelle carrière Je ne sais pas. Ce sera à voir. Après, djr 3 x le droïde en charge de la musique de la cantina d'Olga. Donc, euh, va y avoir, évidemment, je pense, euh, une nouvelle station de radio. Euh, et le meilleur point de contact pour découvrir les différentes factions. Au début, les missions. Donc, ça va marcher par système de missions imposées. Des défis, euh, comme, un peu les, comme on retrouve dans les jeux des quêtes qu'il qu faudra faire. Donc, euh, au début des missions, son, les missions seront simples. Envoyer votre sim fouiller des caisses de matériel ou partir en quête de rumeurs sur la présence grandissante de la résistance. Lorsqu'ils réussissent une mission, votre Sims obtient des récompenses et gagne des points de réputation avec la faction associée. Améliorer la réputation de, de votre Sims pour gravir les échelons. C'est là que je dis associer une nouvelle carrière. Gravir les échelons, je ne sais pas. Euh, en tout cas, il faudra faire monter les points de réputation la confiance euh, avec la faction avec laquelle on va cho choisir de s'allier. Voilà. Donc, améliorer la réputation de votre signe pour gagner des échelons de sympathisants ou soutien à sergent de la résistance ou du premier ordre. Donc, on va pouvoir soit être un soutien à sergent, soit en premier ordre. Je ne sais pas, est-ce que c'est une nouvelle carrière Pour l'instant, rien n'a filtré de ce côté-là. En tout cas, c'est du Star Wars. Si les crédits galactiques motivent davantage votre Sims, donc il y aura une nouvelle monnaie dans le jeu, les crédits galactiques, euh, motivent davantage vos Sims que des idéaux, les Vauriens recherchent toujours de l'aide, les affaires sont les affaires. Là, c'est à savoir dans quel, dans quel, vers, vers plutôt quelle route vous allez vous diriger dans, pour, dans le gameplay, euh, vers quelle faction vous allez vous tourner. Voilà, mais en tout cas, il y a une nouvelle monnaie qui sera dans le jeu, en plus, sûrement des sims flous, sûrement sur cette planète. Euh, donc, à voir, mais qui permet aussi d'acheter, on va le voir un petit peu plus bas, euh, des choses. Donc, au fur et à mesure que la réputation de votre sim s'améliore, cela influence également les réactions des habitants de Batou. Un sims tenu en haute estime par le premier ordre aura du mal à discuter avec des partisans de la résistance. Donc, il faudra bien choisir où on veut aller dès le départ. Si on va aller avec les partisans de la résistance. Ou si on veut faire partie du premier ordre. Grimper dans la hiérarchie en terminant des missions permet également d'obtenir de nouveaux contacts dans les factions. Selon les choix de votre Sims, il pourra tomber sur Vimoradi, effectuant une mission, sur Ray en train de s'entraîner avec son sabre laser, sur Killoren en pleine crise de colère, ou Hondo Onaka en train de tricher à une partie de Sabak. Donc on aura un nouveau jeu qui s'appellera le Sabak. Il y aura le sabre laser qui montera la compétence Fitness. Et euh, on retrouvera des personnages apparemment emblématiques d'après ce que j'ai pu voir euh, au niveau de de, de live euh, américain. Euh, on retrouvera des personnages emblématiques de, de Star Wars. Donc euh, ça peut être sympa et ça va surtout enrichir je pense le gameplay euh, de, de ceux qui jouent avec les aliens et qui n'avaient pas grand chose. Euh, C'est vrai que là ils vont pouvoir s'éclater à condition bien sûr qu'on puisse, euh, mis à part discuter, par exemple, euh, là, je ne sais pas, sur la photo, euh, vous voyez, par exemple, cette Sims, là, euh, voilà, si c'est un personnage de la planète, euh, bah tout, est-ce que lui, là avec euh, les, les, les dents qu'il a là sur le visage, est-ce qu'il peut se mettre avec un Sims humain et tout ça, ça pourrait être intéressant, les mélanges, et surtout, avec les aliens, ça les met en avant, et c'est très bien, parce que jusqu'à présent, ils étaient un petit peu abandonnés. Donc, on pourra obtenir des objets et des trésors. Ce ne serait pas Star Wars sans sabre laser ni druide. Sur Batou, les Streams peuvent trouver des pièces pour créer leur propre sabre laser. Allez à l'atelier de Savi pour voir quelles options de poignées et de cristaux Kyber. Donc, on aura des cristaux à trouver, des cristaux Kyber et des poignées. Alors, ça, je pense que la traduction n'est pas super bonne. Donc, il y aura un atelier où on va pouvoir récupérer des pièces pour pouvoir se construire. Notre petit euh, Nono, hein, comme on dit, je l'appellerai moi, Nono, euh, je ne sais plus comment il s'appelle dans Star Wars. Ou alors par le biais de missions, euh, en les terminant, qui nous feront gagner des pièces rares en récompense. Testez différents cristaux pour trouver celui qui vous convient, puis commencez à vous entraîner donc euh, au sabre laser. Donc, est-ce qu'il y aura une nouvelle... Euh, il n'y a pas de nouvelles compétences. Ça, le, le, le combat à l'épée et l'entraînement fait monter le fitness et le mettre un petit peu plus bas. Vous entraînez au centre laser seul ou avec d'autres sims vous permet également de développer la compétence fitness. Donc, besoin d'un ami sur Batu, pourquoi pas un droïde Il vous suffit de récupérer de la ferraille dans des tas de ferraille sur Batu et de gagner assez de crédits galactiques, puis d'acheter un droïde au dépôt de droïdes qui propose à la fois des séries R et BB, des droïdes acto -mécano. Une fois que votre Sims a personnalisé son droïde, donnez-lui un nom et observez-le en action. Le nouvel ami de votre Sims le suivra partout sur Batou. De plus, les, dro les droïdes sont utiles pour les missions. Ils peuvent utiliser leur scanner, leur aiguillon à électrochoc pour aider les Sims en fouillant des caisses, en brouillant des panneaux de commande ou en faisant diversion auprès des membres de la faction adverse. Ce sont des droïdes que vous, que vous recherchez. Et ce qui sera de bien, c'est qu'on va pouvoir ramener tout ce qu'on trouve là-bas. On pourra le ramener chez nous, d'après ce qu'ils disent. Lorsque votre Sims reviendra de Batou, ce ne sera pas les mêmes vides. Modifiez votre décoration intérieure et même vos recettes avec des nouveautés inspirées de Star Wars. Donc recettes, on, aura, on sait qu'il y a des nouvelles boissons, peut-être des nouvelles recettes de cuisine sûrement hein, de là-bas qu'on pourra faire en revenant chez nous. Euh, ou alors on peut même habiter sur la planète, ils l'ont dit au début, donc à voir. Que les Sims exposent des antiquités trouvées sur Batu ou changent totalement leur décoration pour reproduire les demeures de l'avant-poste de la Flèche Noire, ils ont tout ce qu'il faut pour ne pas oublier leur aventure Star Wars. Invitez à tout moment vos voisins pour une partie de sabac ou une séance d'entraînement au sabre laser. De plus, tous les droïdes commandés sur Batu retournent aussi dans le monde des Sims, donc vous les ramenerez avec vous de Batu. Euh, donc ça c'est bien, ça peut être sympa dans la maison euh, bien sûr les droïdes éviteront peut-être d'envoyer des décharges électriques aux habitants de Willow Creek mais les Sims peuvent nou nouer des relations avec eux et s'amuser à les faire se déplacer avec un bloc de données ici on peut voir une image avec quelques objets donc c'est très très futuriste, hein, c'est dans l'univers Star Wars par contre, euh, d'après ce, ce qui me choque un petit peu là, par rapport à l'image hein, après il faudra voir au niveau... Euh, du live que les euh, que les devs feront parce que là la cuisine n'est pas du tout futuriste hein. c'est une cuisine qu'on a déjà euh, on peut apercevoir ici une nouvelle étagère c'est relativement futuriste hein. euh, les vêtements euh, ah ben ils ont pensé c'est bien il y a des vêtements euh, pour les bambins donc il y a pas mal de tenues de nouvelles coiffures donc là on voit l'entraînement laser là on a une lampe ou un robot peut-être je ne sais pas euh, ça la mal, on l'a déjà, la télé, rien de nouveau euh, les petits jouets là me disent rien euh, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre, une nouvelle statue peut-être ici ici une espèce de drone, je ne sais pas il ben, y a énormément de toute façon, on le voit dans le, dans le trailer quand ils montrent la maison mais ils ne montrent pas tout, hein. donc à, à ne pas rater euh, le live euh, si vous voulez savoir le contenu s'ils ne nous font pas bien sûr le coup de faire le live une fois que euh, le pack est sorti Puisque pour les fanatiques des Sims, vous précommandez au cas, il a, au cas où il y ait rupture de stock. Euh, moi, je préfère attendre de voir euh, le live euh, de façon à, à voir le contenu euh, qu'il y aura dans le pack. Il y a des choses que je trouve sympa. Il y a des choses que je me dis, ouais, mais après, est-ce que ça ne va pas faire comme StrangerVille le fait qu'une bah, fois qu'on a résolu l'énigme et qu'on a fait notre truc voilà, oui, on va ramener les objets, on va ramener les droïdes, un peu comme les robots qu'on avait eu à l'université. Ça a été l'emballement sur le coup, et puis maintenant, pff, plus vraiment, quoi. Je sais pas du tout. Là, franchement, je n'ai pas d'opinion. Je suis un petit peu choquée que ce soit du Star Wars. Euh... J'ai je... du mal à assimiler du Star Wars avec du Sims 4. Voilà. Dans un jeu de simulation de vie, euh... la Star Wars, je ne vois pas trop. Euh, après je trouve très sympa euh, pour les aliens, comme ça ça va faire d'autres races d'aliens mais le truc est de savoir est-ce qu'un alien qu'on avait déjà avec le le, le pack aller au, tra euh, aller au travail euh, et la planète Sixam est-ce que deux, ces extraterrestres qu'on aura sur Batou vont pouvoir incorporer un foyer, se marier, avoir des enfants avec ceux de Sixam ou même avec les humains, je sais pas là il n'y a rien qui a fuité, on ne sait pas donc le pack de jeu euh, Star Wars Voyage sur Battu arrive le 8 septembre prochain à minuit pour Mac et PC et à 10h euh, euh, sur Steam parce que maintenant vous pouvez retrouver euh, les Sims 4 non plus que, non plus sur Origin simplement mais aussi sur Steam euh, en dehors de Instant Gaming et autres. Donc euh, il sera sur Steam donc le 8 septembre à minuit, donc sur Origin, je suppose, pour Mac et PC, et à 10h. Heure du Pacifique pour Steam, Xbox One et PlayStation 4. Quelle histoire Star Wars vos Sims vont-ils créer Partagez votre enthousiasme sur les forums, euh, retrouvez-nous sur Twitter, enfin tout le blabla habituel. Euh, par contre, nécessite le jeu, les Sims 4 vendus séparément, effectivement, hein, comme tout pack, kit euh, ou autre, si vous n'avez pas le jeu de base, vous, ça ne marchera pas, les mises à jour euh, et les configurations nécessaires pour faire tourner. Voilà, donc je ne sais pas vous ce que vous en pensez. Moi, ce que j'ai un peu peur, il y a des trucs très sympas. Euh, ce que j'ai un peu peur, c'est que ça fasse du StrangerVille. Voilà, et euh, c'est ce que les Américains disent aussi, c'est qu'ils ont un peu peur de se retrouver dans StrangerVille, euh, qui a été sympa au début, euh, mais une fois qu'on a résolu l'enquête, c'est fini, quoi, on a résolu l'enquête. Euh, vous y revenez, vous recommencez l'enquête, vous savez déjà ce qui s'est passé, donc on a plus trop tendance à voilà le problème moi, comme disent les Américains c'est que les Sims c'est un jeu de simulation de vie et qu'on a envie d'y jouer comme on a envie quoi en fait que ce soit par le biais de de challenge ou que ce soit tout simplement parce que vous créez une histoire avec un Sims dès le départ et que vous faites sur des générations votre petite vie avec vos Sims sans passer par des challenges mais là Star Wars je comprends pas je comprends pas euh, je je ne sais pas comment euh, on va pouvoir l'incorporer en fait euh, l'incorporer dans nos gameplay euh, challenge, oui sûrement euh, il va y avoir, euh, je pense qu'il y aura des challenges qui vont sortir là-dessus qui pourraient être intéressants, le fait de pouvoir ramener des objets là-bas euh, ça pourrait permettre d'ouvrir une boutique euh, avec, euh, pour ceux qui ont le, les packs qui correspondent d'ouvrir un magasin pour vendre les trésors qu'on peut trouver là-haut. Est-ce qu'il y a une nouvelle collection aussi, puisqu'on va avoir des trésors à trouver, etc. Est-ce que différents robots, on pourra construire différents robots, puisqu'il faudra trouver différentes pièces pour construire notre robot. Ce système de mission, trouver la bonne pierre qui nous correspond. Est-ce que ça va se baser sur les traits euh, par rapport au sabre C'est ce qu'ils ont dit, il va falloir qu'on cherche la bonne pierre pour notre sabre. Et après, ben, pour monter le Finex, il faudra qu'on combatte au laser tout seul. Ou alors qu'on euh, combatte avec d'autres Sims. Il y aura des nouvelles boissons, de la nouvelle nourriture de la planète, etc. Voilà. Je, pour l'instant, je reste euh, sceptique. Je ne donne pas d'avis. Euh, je suis contente, en tout cas, pour ceux qui adorent euh, les aliens et qui font euh, énormément de jeux, de, de, de, de parties, de jeux ou de challenges avec les aliens. Euh, ça va leur permettre au moins, euh, et je le souhaite, qu'ils puissent allier euh, leurs aliens avec euh, ceux qui seront sur Barou. Euh, J'espère que ce ne sera pas que des aliens qui ne peuvent pas quitter la ville. voilà, Ou alors, euh, qu'on puisse habiter au moins euh, Barou et puis euh, qu'on enfin, qu puisse se mélanger, quoi, que ça fasse un nouvel euh, euh, ADN euh, en dehors des sims humains, des vampires. Euh, des, euh, des aliens, le fait de mélanger toutes ces races, que euh, ça donne un nouvel ADN, un nouveau Sims quoi je sais pas, tout ça c'est de la spéculation, en tout cas là c'est sur le site officiel, c'est sur le 8 septembre donc sort le pour les Sims 4, le pack Star Wars, journée tout, bah tout euh, donc euh, voilà ah, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez moi je mets pour l'instant des guillemets voilà euh, évidemment, que c'est une, comme je vous l'ai dit au début, c'est une association avec Star Wars. Euh, je veux dire, tout le monde, tout, tout, tout, tout développeur ou peu importe, aimerait faire une association avec Star Wars. Qui ne connaît pas Star Wars dans le monde entier C'est une, une, une grosse machine de guerre, Star Wars. Donc, euh, je veux dire, arriver à, à, avoir, euh, à réussir à avoir une collaboration avec Star Wars et pouvoir l'incorporer dans les sims, euh, évidemment que c'est une collaboration à ne pas rater financièrement parlant. Maintenant, au niveau de la communauté, euh, je ne suis pas sûr euh, qu'il y ait un grand emballement. Et en tout cas, côté américain, c'est très, très, très, très, très négatif. Il euh, n'y a vraiment pas de bon retour. Euh, ils sont très mécontents. Enfin, bon, voilà. Euh, ils demandent à voir, pareil, ils attendent, comme moi, ben, euh, ne pas se baser sur un trailer, ils le disent, et moi je vous le dis aussi, ne vous basez pas sur un trailer, attendez de voir le live, le contenu, de voir ce qu'il va y avoir dans le casse, les nouvelles coiffures, même si dans le trailer on le voit un petit peu, mais on voit très très peu, très très peu de nouveaux meubles, à part le moment où euh, on voit la nouvelle maison, on peut re regarder au niveau de peut-être du trailer ici, Alors je vais couper le son je vais essayer de retrouver euh, le moment où on voit la maison c'est beaucoup plus loin voilà donc ça c'est une maison Sims 4 et là c'est avec ce qu'on ramènera donc ça fait très très futuriste hein, c'est très euh, très métallique voilà, très métallique hein, donc je ne sais pas un quartier comme ça et pourquoi que Willow Creek Parce que là, on est encore à Willow Creek. Là. Donc, euh, je ne sais pas. Donc, en tout cas, ça va être très métallique. Voilà. Là, il supprime les anciens meubles de la maison. OK. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir Un nouveau bar qui est très métallique. Hein, ça fait très futuriste et très Star Wars. Euh, ici, on voit, je ne sais pas trop, ça a l'air d'être un boucal euh, transparent. Ici, ce hublot. Est-ce que tout, sera, ça, tout ça, ça sera dans le, dans, dans, le, dans le mode construction Je ne sais pas. La nouvelle porte, mais on avait déjà quelque chose comme ça avec la jungle. La nouvelle étagère ici. Les nouvelles tables de, de bar, la ronde avec euh, l'illumination. Les nouvelles chaises. Euh, Celle-là, je ne sais pas. Ouais. Celle-là, il me semble qu'elles sont nouvelles aussi. Donc ce nouveau bar, ici, euh, là, il y a des décos nouvelles. Hein. Voilà, mais comment placer ça dans le gameplay après, une fois qu'on a résolu l'enquête euh, Ici, qu'est-ce qu'on peut voir Donc là, ils ont à peu près... Moi, ce que je voudrais voir, c'est ce qu'il y a dans le casse, euh, dans le casse et voir euh, ce qu'il y aura dans le mode construction, euh, pour voir si, euh, dans les gameplays, ou créer, pour, pour, pour créer un challenge, ou autre, s'il y a, y, a, y a de quoi avoir des choses à se mettre sous la main pour le faire, donc là, on peut voir, donc, les petits robots euh, qu'on a dans Star Wars, euh, excusez-moi, les fans de Star Wars, euh, je ne me rappelle plus son nom, mais moi, je l'appelle Nono, hein, d'accord Donc, euh, Nono, ici, donc là, ça sera à nous de le construire, donc, qui auront des pouvoirs, euh, et qui auront des pouvoirs quand on les ramènera aussi dans notre vie de base, mais on peut aussi, apparemment, rester à vivre sur cette planète, donc... Euh, ça, ça sera à voir que ce soit un peu plus clair au niveau de, du live. Ici, donc, la nouvelle table, les nouvelles boissons. Euh, niveau tenue, on peut voir ici, déjà, la nouvelle coiffure. Alors, toujours avec ses côtés rasés. Je ne sais pas ce qu'ils ont avec ça. Mais enfin, la coiffure, moi, je ne l'aime pas du tout celle-ci. Hein. Euh, les vêtements, là, nouveau. Euh, là, je ne sais pas. Euh, ici, sur la table, je ne sais pas trop ce que c'est que ce truc. voilà enfin Il y, y a différents objets... Très futuriste euh, de star wars donc la nouvelle étagère euh, le nouveau bar ici avec la déco derrière là euh, par contre ça je trouve super, ça super sympa euh, super sympa pour les aliens et tout c'est très, très stylé j'aime beaucoup alors le nouveau tapis là euh, la nouvelle table et nouvelle chaise ça reste quand même très très métallique euh, ici, donc, euh, bah, voilà, des, des, des, le, un nouveau canapé. Euh, Qu'est-ce qu'il y a une, des, une nouvelle lampe. Ici, par contre, vous voyez, au niveau de la cuisine, on se retrouve avec les anciens meubles. Ça choque un peu, quand même, là. Ça choque un peu. D'autant plus qu'en cuisine, il y a les cuisines modernes, là, qu'on qu utilise déjà quand on joue avec les aliens. Les cuisines modernes qui auraient pu être là, qui, qui auraient fait un peu plus, euh, je pense fait plus adapté, mais bon, après, c'est qu'un trailer, faut jamais se fier sur un trailer. Attendez le live. Alors, ensuite, voilà, là on voit la nouvelle coiffure. Franchement, c'est il y en a 50 à les côtés rasés. Là, on dirait qu'elle a, euh, je sais pas, là sur la tête, là c'est un oignon quoi. C'est enfin, moi j'aime pas du tout après les goûts, les couleurs. Hein, voilà, après derrière, hein, donc sa nouvelle tenue, le sabre laser. Hein, euh, après je ne sais pas euh, je sais pas s'il y a des nouvelles coiffures, peut-être celle-ci mais j'en suis pas sûre, je ne sais pas si on ne l'avait pas déjà là, je vois rien de nouveau voilà, puis là on arrive à la fin du à la fin du, du générique, donc euh, à voir donc euh, j'espère en tout cas que les que les Sims Guru, mais j'aime pas ce terme donc les développeurs on nous a montré un peu plus sur cette nouvelle ville, euh, sur ces nouveaux euh, personnages. Et j'espère en tout cas qu'on pourra les fusionner pour avoir quelque chose de nouveau. Là, comme on voit, elle a son... le manche du sabre, mais elle n'a pas encore trouvé la bonne pierre. Donc, il va falloir qu'on essaye de choisir vers... si on va du côté sombre de la force ou pas, vers qui on va s'allier. apparemment, il euh, y a des actions romantiques, etc., mais bon, là, il n'a pas été bien reçu, voilà, euh, c'était pas cool pour lui, le pauvre, il était tout vert, tout gentil, offre une rose, il se retrouve en toll Et là, là il a grillé, donc, grâce au petit robot qui peut vous aider, et plus vous allez monter, plus vous allez débloquer des missions compliquées. Donc, c'est vraiment pas un gameplay libre, il y, a, il y aura des missions à respecter, voilà, tous ces aliens-là qu'on voit, est-ce qu'on pourra les incorporer euh, est-ce que ça donnera des nouveaux ADN euh, à de nouveaux personnages ou est-ce que ce sera que décoratif je ne sais pas du tout écoutez on verra ça je vous laisse finir de regarder une nouvelle fois le teaser il y a la nouvelle coiffure là aussi avec ce dégradé de blanc euh, le combat, euh, les tenues les lasers euh, le vaisseau voilà, et puis là, après, donc, euh, ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, ça sera très, très métallique. Euh, je ne sais pas si un quartier comme ça... Euh, voilà. À voir quand les, les gourou feront leur live. Sur ce, écoutez, j'espère qu'ils feront le live avant le, euh, le 8 septembre, que le pack sorte. Euh, si j'ai un conseil à vous donner, euh, attendez de voir le contenu. Voilà. Quel prix parce que pour l'instant, il n'y a rien qui a fuité de ce côté-là. À quel prix il va sortir euh, Si c'est du 20 euros, euh, du 40 euros ou euh, ça sera pas du 10 euros, ça c'est sûr. Ce ne sera pas un kit. Soit c'est 20, soit c'est 40. Où, euh, avec eux, maintenant, on ne sait pas trop. Même avec une nouvelle ville. Avant, c'était que des 40 quand il y avait des nouvelles villes. Maintenant, euh, ça n'a pas été le cas la dernière fois. Euh, je ne sais pas. Donc, à voir euh, ben, euh, quand les Sims Gurus feront le live. Euh, bon, ben pour les, les fans euh, qui, qui achètent tous les packs ou qui les précommandent, euh, à vous de voir, mais dites-vous bien qu'une fois que vous aurez résolu cette énigme, ben, euh, après vous allez faire quoi du pack quoi Parce qu'après pour intégrer tout ça, euh, à moins que vous jouiez déjà avec des, les aliens et que ce soit un monde euh, complètement extraterrestre que vous avez dans vos gameplays, avec que des extraterrestres, ça peut être super intéressant ouais, de créer des maisons euh, comme ça. Mais si vous, avez habitué de, si vous êtes habitué à jouer avec des Sims humains et que pour les incorporer, là, ça va être compliqué. Et moi, ça me fait un peu trop penser à, à StrangerVille. Et ça avait été très rapide de résoudre l'énigme de StrangerVille. Et résultat, StrangerVille, une fois l'enquête résolue, je n'y ai pas remis les pieds, moi. Je veux dire, vous y allez avec un autre Sims, c'est la même enquête, il n'y a rien qui diffère. A voir pour ça. Donc, bah, écoutez, on... on va attendre que les Sims Guru euh, fassent leur live. Moi, de mon côté, j'attendrai de voir ce qu'il y a dans le mode construction. Voilà, euh, ça peut me donner des idées pour créer un challenge. Ça peut euh, voir si ça peut être incorporé ou pas incorporé, moi, de mon côté. Euh, et puis, bah, vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez euh, de ce pack qui va sortir. Si vous attendiez à ça, en tout cas, je vous le redis, au niveau euh, états unis c'est négatif. Ils ne sont pas du tout contents, du tout, du tout, du tout, du tout. Et ils attendent aussi impatiemment le live euh, pour voir le contenu exact, parce que tout reste encore une fois de plus très flou. Donc, euh, écoutez, on va en rester là. Et puis, j'attends vos, vos commentaires là-dessus. Ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous attendiez Alors, ne me parlez pas des animaux de la ferme, hein, parce que vous les avez dans les Sims 3, comme je dis, euh, depuis le début, ils ont dit que dans les Sims 4, dès qu'il est sorti, on n'aurait pas dans les Sims 4 ce qu'il y a dans les Sims 3. Pourquoi Tout simplement parce que si ils vous mettent dans les Sims 4 ce qu'il y a dans les Sims 3, plus personne ne va jouer aux Sims 3, alors qu'aujourd'hui encore, les Sims 2, les Sims 3, ça continue à se vendre, parce qu'il y a du contenu que, les, que des nouveaux joueurs ou des anciens joueurs préfèrent par rapport aux Sims 4. Donc évidemment qu'ils ne vont pas vous mettre dans les Sims 4 qu'il y a dans les Sims 3. Sinon, les Sims 3, plus personne n'achètera. Donc dans les Sims 4, ils ont dit dès le départ, on ne retrouvera pas ce qu'il y a dans les Sims 3. Donc ne me parlez pas, moi j'attendais la ferme, les animaux. C'est dans les Sims 3, donc si vous voulez la ferme, les animaux, il faut aller jouer dans les Sims 3. Dans les Sims 4, c'est que des nouveaux trucs. Donc voilà, donc là, par contre, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Donc j'attends vos retours. En tout cas, moi, euh, je ne peux pas vous dire pour l'instant, je reste sceptique. Et je verrai, vous, de votre côté, le, vos retours. Et puis, euh, j'irai sur le live des Sims Guru, euh, euh, quand ils feront le live, euh, pour voir le contenu de tout ça. Sur ce, je vous fais plein de bibis, plein de zouzous, et on se retrouve très vite pour un prochain live. Bye, bye.